Salut à tous, c'est Gorbis et Echoes, Nous sommes en direct sur Twitch Où nous avons trouvé tout de suite Une stratégie Donc une nouvelle stratégie bon Qui sera pas utile pour les grosses mains je pense euh, Mais en tout cas en a no power Qui est assez utile, en fait il faut trouver le zombie Qui pue et avoir vos tours. Putain mais le zombie qui pue il est là bas, il est à droite, c'est une blague Alors avec le zombie puant Ah non c'est bon il est là Voilà, Avec le zombie puant en fait Du coup en faisant du pack par pack on a juste à se mettre euh... Dans, dans sa puanteur, et du coup, bah là, tout le monde va vers Echoes, euh, ce qui fait que lui euh, Pas que ça vague, et euh, pile quand ça disparaît, et bah lui il a tout le monde, il revient avec le pack, donc en fait, ça, là on les tue, là voilà, on les tue, le puant il est dans l'eau, hop, ça respawn, je prends les balles, je vais dans la puanteur, et là il repart, il va paquer au b 23 r tout le monde. Toi t'as le vautour Ouais Vas-y tu, tu veux, tu veux tenter un coup Tu te mets dans la euh, puanteur Ça on voit ça, un peu à peu près ce que de... ça donne de, de ma vue Ouais ça va être à toi de les tuer du coup Faut que tu snipes la puanteur où elle est Non t'inquiète t'inquiète <coughs> Voilà donc lui il va arriver là hop il y a un zombie qui pue dans l'eau. Voilà hop les but. Là il a juste à se caler dans la puanteur Et là tout le monde va venir que vers moi lui va pouvoir rester dans la puanteur tranquillement en attendant que je fasse mon petit euh, truc. Et tu vas voir, hein, je pense que ça disparaît vraiment quand tu vois le dernier. Donc c'est nickel. Là, normalement, ça devrait bientôt s'estomper pour lui. Ouais. Et là, hop, je vais revenir. Ça fait, comment ça va finir je suis un beat out par contre. Et puis voilà, et puis voilà. Vas-y, je les bute. Voilà. Donc c'est nouveau. Hein. Avant, on se faisait chier, on faisait le tour. Enfin, je faisais le tour avec le para. Mais du coup c'est vrai que ça peut être utile hein, ce petit truc je trouve ça peut être utile bon pour le no power hein, parce que pour les autres quand tu les tues au résonateur je vois pas à quoi ça pourrait servir Bah rien ouais parce que je crois que me... lâche pas de la. Même au propu ça va pas pouvoir nous servir hein. Mais par contre là pour mmh. le Mark 2 c'est vrai que c'est utile Oh merde Martin comment tu sais au piège je dis le propu Pour le trampoline Non c'est le prochain que je perds moi euh, tour c'est dommage. Donc, De toute façon reste. genre mange d'après euh, tu vas avoir derrière. Euh, ouais ah, parce que du coup tu veux retourner faire deux atouts Ouais bah ouais, ouais quand même. Ouais, vas-y. Vas-y vas-y. Y deux qui sont venus vers moi. Ouais bah écoutez je pense que ça va être tout simplement la fin de cette vidéo hein, Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire voir d'autre hein. <coughs> À part la Stratomark 2 il n'y a pas grand chose à voir Et du coup peut-être que je vais même l'upload pendant qu'on est encore euh, sur, euh, sur cette merveilleuse game euh, qui est euh, Buried Voilà, en no power, nous sommes en stream sur Twitch Twitch.tv twitch Slash fearofderby.com <rire> Allez, allez, barrez-vous